Merci parce que toi-même, Seigneur, tu vas hâter les pas de tes enfants. Béni sois-tu, ô Roi de gloire. Louange à toi, Seigneur. Merci, ô Roi de gloire. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Adorons Jésus. Adorons l'éternel Dieu. Adorons le Saint d'Israël. Adorons le lion de Judas Adorons Papa Yahweh Adorons l'éternel Dieu Adorons le lion de Judas Adorons Papa Yahweh oh, adorons l'étoile brillante du matin Adorant mon papa Yahweh Oh, adorant l'éternel Dieu Adorant notre papa Oh, adorant le lion de Juda Adorant papa Yahweh Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Alléluia Hosanna, Gloire à toi Jésus. Saint-Esprit, visite-nous ce soir, remplis-nous ce soir de ton onction, visite chaque maison. Visite chaque domicile, visite chaque cœur de tes enfants connectés, de ceux qui vont se connecter aussi après. Je prie éternel, mon Dieu, que tu les visites. Que toute personne qui va entrer sur cette plateforme ce soir ne reparte pas comme elle est venue. Parce que, Seigneur, ce soir, tu as un message particulier pour chaque personne. Ton onction descend sur chaque personne. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Jésus est roi. Rendons-lui la gloire. Jésus est roi, rendons-lui la gloire. Jésus est roi, racontons l'histoire. Notre Dieu est roi, il est roi. Jésus est roi, donnons-lui la gloire. Donne la gloire à ton roi Jésus est roi Rendons-lui la gloire Jésus est roi Racontons l'histoire Notre Dieu est roi Devant le roi Des rois nous nous sommes prosternés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 des rois, nous, nous sommes prosternés, lui rendant hommage et honneur. Shalom, shalom, adorateurs et adoratrice. Bienvenue sur la plateforme mise en place par l'Éternel lui-même. Bienvenue sur la plateforme d'adoration et de prière. Mais bienvenue surtout à la rencontre du roi de gloire. Bienvenue surtout à la rencontre du lion de la tribu de Judas. Bienvenue à la rencontre de notre papa, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, l'éternel Dieu. Bienvenue à la rencontre de l'éternel Dieu. Bienvenue à la rencontre d'Elohim, bien-aimé. Je me suis connecté, j'ai démarré ce moment avant 21h, à 21h moins de 5, et je suis resté seul jusqu'à 21h passé. Et puis j'ai coupé pour me relancer. J'ai dit, Seigneur, fais venir maintenant tes enfants. Donc si tu es venu, c'est que c'est le Seigneur qui t'a appelé. Parce que je lui ai demandé de faire venir ses enfants. Je veux l'adorer, mais je veux l'adorer avec ses enfants. Bienvenue au pied du roi de gloire. Merci éternel, mon Dieu. Tu vas te disposer, bien-aimé, pour adorer ton Dieu. L'adorer en te disant, Seigneur, je veux adorer. Je veux t'adorer ce soir comme si je ne t'avais jamais adoré avant. Je vais t'adorer ce soir comme si je venais de découvrir combien tu es grand, combien tu es puissant. Je vais t'adorer ce soir en me disant, que je n'ai que toi. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur. Quand je m'enveloppe de ton amour. Et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore Si je vis, Seigneur C'est pour t'adorer Oh, je t'adore Oui, je t'adore raison de vivre c'est de t'adorer oh je t'adore Yahweh oui je t'adore si je vis Seigneur c'est pour ta Doré. Oh, je t'adore, papa, oui, je t'adore Ma raison de vivre, oh, c'est pour t'adorer Oh Seigneur, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux qui ne peuvent pas t'adorer en ce moment parce qu'elles sont inconscientes. Il y a d'autres personnes, Seigneur mon Dieu, qui ont rendu l'âme. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont dans des situations dans le monde où elles ne peuvent même pas élever la voix vers toi de peur d'être arrêtées, de peur d'être emprisonnées. Mais moi, tu me fais la grâce de t'adorer. Tu me fais la grâce de rejoindre mes frères et soeurs sur cette plateforme pour t'adorer. Seigneur mon Dieu, Qu'est-ce qu que je peux dire d'autre, sinon de t'adorer C'est pourquoi je dis, Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.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 En ce moment même, je vois le Saint-Esprit descendre sur chaque personne connectée, visiter chaque personne connectée. Bien-aimé, n'écoute pas ma voix, mais écoute la voix de l'Éternel à travers moi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire est digne du Seigneur. Emmanuel. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne-tu, Seigneur Emmanuel Oh, merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci Roi des Rois pour ta présence. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Tu es digne, oh Père, et il n'y a personne d'autre que toi. Alléluia. Personne ne peut se présenter devant moi et dire, je suis Dieu, adore-moi. Père, tu es le seul Dieu. Tu es l'unique, tu es le véritable. Tu es celui qui défend ma cause à tout moment. Tu es mon Dieu, tu es mon Papa. Père éternel, quelles que soient les circonstances, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu, que, que tu as fait de moi ta chouchou. Je sais, Seigneur mon Dieu, que tu as un plan glorieux pour ma vie. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Bien aimé, est-ce que qu'en ce moment même ton âme est ouverte? Ton âme est orientée vers ton papa, vers le ciel, vers notre Dieu. Est-ce que qu'en ce moment tu sens que tu, te, tu es présente devant le trône de papa Yahweh, en train de l'adorer avec les anges et avec les 24 vieillards? Et en train de lui dire, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire Tu es digne De recevoir la gloire L'onction est disponible ce soir pour toi Tu es digne De recevoir la gloire Oh tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter, oh Seigneur, tes louanges au Yahweh. Je veux louer, louer, louer, louer oh, ton Saint-Nom, Agneau de Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Chaque fois des circonstances de nous donner l'impression que tu n'es pas là, que tu nous as abandonnés. Non, non, non, Seigneur. Tu es digne de recevoir mon adoration. Bien aimé, dis à l'éternel qu'il est digne de recevoir ton adoration. Tu es digne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 je veux chanter tes louanges au Éternel. Je veux louer ce soir dans un nom, agneau de Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire Oh, tu es digne, digne de recevoir la gloire. Tu es digne, papa, de recevoir la gloire. Oh, tu es digne, papa, de recevoir la gloire. Je veux chanter... Tel oh Adonai. Oh, je veux louer, louer, louer, louer. Ton saint nom, El Shaddai. Je veux chanter. Tel ouange, oh Yahweh. Oh, je veux louer. Ton saint nom, El Shaddai. Tu es dit. De recevoir la gloire Oui, tu es digne, Seigneur Tu es digne d'adoration C'est pourquoi les cieux et la terre chantent tes louanges C'est pourquoi les cieux et la terre Oh Dieu Tout-Puissant, t'adorent chaque élément de la nature t'adore Le ciel t'adore, Père Et tu es sur ton trône, Père Et tu nous regardes Et tu es content lorsqu'on t'adore Tu es heureux lorsqu'on t'adore Et tu fais descendre ta grâce Tu fais descendre ton onction. Tu fais descendre ta bénédiction pour nous Tu es digne De recevoir la gloire Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges au Yahweh. Oh, Seigneur. Oh, je veux louer, louer, louer, louer, papa, Oh tant saint nom, agneau de Dieu. Tu es digne ce soir de recevoir la gloire. Oh, tu es digne, Yahweh Oh, Seigneur, de recevoir la gloire Merci pour ton onction qui inonde ce lieu Oh, je veux chanter Tes louanges, oh Yahweh Mon papa Oh, je veux louer, louer, louer, louer Dans ces nom, Agneau de Dieu Oh mon âme, envie de te dire ce soir, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, Oh Seigneur, notre victoire, est digne du Seigneur Emmanuel, Seigneur, reçois mon adoration. Reçois l'adoration de tes enfants connectés. Bien-aimé, dis à ton papa de recevoir ton adoration ce soir. Dis à ton papa que tu es prosterné à ses pieds ce soir pour l'adorer, qu'il agrée ton adoration. Oh Seigneur, mon âme veut te louer. Mon âme veut t'adorer parce que tu es mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Personne ne peut s'identifier à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Oh Dieu de victoire, tu es ma victoire, Père. Tu es mon consolateur. Tu es mon rempart. Tu es mon bouclier. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne-tu, Seigneur. Emmanuel. Ô oh, roi de gloire, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, Seigneur. Digne-tu, Seigneur, Emmanuel. Oh Seigneur, reçois notre adoration ce soir. Nous sommes venus à tes pieds parce que nous t'aimons. Seigneur éternel, tu es le Dieu dont nous ne pouvons jamais cerner tous les contours parce que notre intelligence humaine est limitée. Seigneur, nos perceptions humaines sont limitées. Mais nous savons que tu es là au cœur de nos vies. Nous savons, éternel mon Dieu, que jamais tu ne nous quittes. Quelles que soient les turbulences, tu es là. Tu es sur ton trône et c'est toi qui contrôles la situation en réalité. Merci Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est vrai Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit, Seigneur, quelle que soit la situation, tu es plus grand que les situations que nous traversons, tu es plus grand, Seigneur mon Dieu, que les difficultés qui se présentent à nous et qui veulent se présenter à nous comme si elles étaient nos limites. Non, Seigneur. Tu es plus grand que toute situation difficile. Tu es plus grand, éternel, mon Dieu, que tout deuil. Tu es plus grand, éternel, mon Dieu, que toute difficulté financière ou autre difficulté. Tu es plus grand, Seigneur, que toute maladie. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es même plus grand, Seigneur, mon Dieu, que ce que nous identifions ici. Tu es plus grand que ce que nous pensons. Tu es plus grand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 Oh, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi Tu m'as montré que tu pouvais faire Yahweh Au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Penser ou imaginer Tu es excellent, oh Yahweh Tu es merveilleux Tu es plus grand que ce que l'on dit Seigneur, je sais que tu es plus grand Tu es excellent, Papa Oh, tu es merveilleux, Jésus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 Ah, Seigneur, on m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer, oh Seigneur, mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais Pensez ou imaginez, tu es excellent papa, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur tes enfants sont rassemblés ce soir parce que tu es merveilleux, parce que tu es plus grand que ce qu'on leur a toujours dit. Merci Yahweh Jireh pour ta présence dans nos vies. Alléluia Merci Seigneur Bien-aimé, tout à l'heure, dans ma méditation avant ce moment, Dieu m'a mis à cœur un passage que je me suis dit, « Ah Seigneur, il faut que je partage avec tes enfants, parce que je crois que c'est pour eux que tu m'as donné ce passage. » Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, aucun de tes enfants ne sera condamné. Tous tes enfants, tous ceux, oh Seigneur, mon Dieu, auxquels l'ennemi veut lier les mains pour les emmener, dans un lieu qui ne te convient pas, Père, je brise ce lien en ce moment au nom de Jésus. Je détruis ce lien au nom de Jésus, Père. Louange à ton nom. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, éternel, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, à l'instant aussi, je ne sais pas pourquoi tu me mets à cœur de prier pour les débots. Je te prie pour les débots. Je ne sais pas pourquoi tu veux que je prie pour eux. Je te prie également pour William Debo. Je te prie particulièrement pour lui. Et je prie, Seigneur mon Dieu, que tu sois toujours à ses côtés, que tu ne l'abandonnes jamais. Père éternel, tu es le Dieu de sa victoire en tout temps et en tout lieu. Que ton nom soit élevé. Merci Jésus. Alors bien aimé, j'étais en train de dire que le Seigneur m'avait mis à cœur un passage. Enfin, un passage, oui, il m'a parlé. Il m'a ramené au livre de Daniel. Il m'a ramené au livre de Daniel. Et donc, rapidement, je suis venu essayer de retrouver les références dans, dans la parole de Dieu pour que nous puissions suivre ensemble. bien aimé dans le livre de Daniel, au chapitre 1, verset 3 à 7, Daniel, chapitre 1, verset 3 à 7, la parole de Dieu nous dit que le roi a donné l'ordre à son après, après qu'il ait assiégé Jérusalem, il a donné l'ordre à un de ses chefs-là, au chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël. Bien aimé, je lis les le, le critères de choix, les profils que le roi recherchait. Ce roi-là, il recherchait quoi? Il recherchait des enfants de race royale, de famille noble, de... De, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, des personnes douées de sagesse, d'intelligence et d'instruction pour que ces personnes viennent me servir. Ah, bien-aimé, c'est comme ça que le diable, quand il veut faire mal, il prend les meilleurs, il cherche à toucher les meilleurs, il cherche à toucher, alléluia, les personnes qui sont, qui sont dignes devant sa présence, qui sont nobles devant sa présence, que lui-même il a façonné, bien-aimé. Et c'est ceux-là que le roi qui allait assiéger Veux. Bien aimé, aujourd'hui même, j'élève la voix. J'élève la voix pour dire personne d'abord ne va assiéger la vie que Dieu t'a donnée. Au nom de Jésus, je décrète que personne, aucun démon, aucune principauté ne va t'assiéger. Aucune principauté ne va venir utiliser ton intelligence au service de n'importe quel diable parce que tu es là pour servir l'éternel. Ta vie est là pour témoigner de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je décrète ce soir... Que personne ne va toucher à ta vie Parce que qu'ils veulent toucher à ta vie Parce que tu as de la valeur Ils veulent toucher à ce que tu as Parce que Dieu t'a donné quelque chose de grand Dieu a déposé une lumière sur toi Personne ne touchera ta lumière Pour la, pour la pervertir Pour l'amener à servir n'importe qui Au nom puissant de Jésus Oh je décrète que tu n'appartiens à personne La gloire que Dieu a mis sur ta vie La lumière que Dieu a mise sur ta vie Va rester pour le servir Et personne ne va y toucher Au nom puissant de Jésus Oh Seigneur, merci. Merci pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur mon Dieu. Parce que tes enfants sont combattus. Parce que la lumière est intense. Mais personne ne va toucher à cette lumière. Parce que tu es Dieu. Tu préserves cette lumière sur leur vie. Au oh, nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes là pour briller dans l'obscurité. L'obscurité va s'enfuir par notre présence. L'obscurité doit s'enfuir. Et ceux qui sont devant nous, qui veulent jouer, les personnes obscures vont dégager parce que notre lumière est intense. Mais cette lumière, ce n'est pas une lumière donnée par les hommes. C'est une lumière donnée par l'Éternel. C'est une lumière établie par l'Éternel. Notre étoile, c'est Dieu qui l'a posée sur nous. Et personne ne va utiliser cela pour servir le diable, pour servir n'importe quelle principauté. Nous appartenons à l'Éternel des armées. Nous appartenons au lion de la tribu de Judas. J'appartiens à Jésus. Seigneur, je t'appartiens, bien aimé. Proclame-le ce soir. Seigneur, c'est à toi que j'appartiens. La lumière que tu as mise sur, sur ma vie, c'est pour te servir. C'est pour que ma vie témoigne de toi. C'est pour que ce que tu as mis sur moi témoigne de ta gloire et de ta puissance. Seigneur, personne ne va me soumettre. Aucune principauté, aucun être humain ne va avoir droit de vie ou de mort sur moi. Je ne vais servir aucun autre Dieu que toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. « Merci Seigneur éternel, gloire à ton nom. » Et la parole de Dieu dit que le roi, le chef de ces eunuques là celui qu'on a envoyé pour aller chercher les bonnes personnes, au verset 7, dans le livre de Daniel 1, Daniel 1 verset 7, il dit, il dit, il leur a donné des noms, comme ça. À Daniel, il a donné Belshazzar, et à Anania, il a donné Shadrach, et à Michael, il a donné Meshach. À Zaria, il a donné Abednego. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé, mon cœur même est retourné. Parce que Dieu a mis ça dans mon esprit quelques minutes avant ce moment. Je n'avais pas particulièrement préparé ça. Alors comme ça, le diable te prend et puis il, il va te donner une autre identité que ce que tu avais avant, jamais de la vie. Bien aimé, refuse ça ce soir. Cette identité que le diable veut te donner parce que tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas, il ne lui revient pas de te donner un autre nom. Et puis de vilain nom en plus. Parce que ce n'est pas des noms à la gloire de Dieu. bien aimé, et on voit comme ça dans la Bible des personnes qui étaient sous l'emprise du diable. Où on ne connaît même plus leur nom. On les appelait par, le, par leur problème. On va appeler quelqu'un, le paralytique. On va voir telle personne la posséder. Moi je suis possédé ce soir, mais je suis possédé par le Saint-Esprit. Alléluia. bien aimé. Tu n'appartiens pas au diable pour que lui il définisse ton identité. Ton identité, c'est Dieu qui l'a qui l'a défini. Le diable ne peut pas identifier ta, volonté, ta ta ton identité, il ne peut pas définir ton identité. Donc refuse ce soir. Oh, lève la voix et puis refuse ce soir toute identité que le diable veut te donner. Tu n'es pas la misérable. Non. Tu n'es pas la personne endettée. Non. Bien aimé, c'est comme ça que je disais que dans la Bible, il y a des personnes dont on ne connaît même pas leur nom. On les appelle par leurs problèmes. La femme qui perdait du sang, la femme adultère, le paralytique, les lépreux, les sessis, ça c'est quel nom Nous refusons ce soir toute identité que le diable veut nous imposer. Seigneur, je refuse. Seigneur, je m'appelle la chouchou de l'éternel. Oh, je m'appelle celle qui Dieu a mis la lumière. Je m'appelle celle que Dieu a élevée. Oh, je m'appelle celle qui est dans la santé, celle qui est bénie. Je m'appelle la joie de l'éternel Alléluia Dieu me donne ce nom Et le diable veut transformer le nom Bien aimé, le temps est arrivé pour que tu prennes clairement position Pour montrer au diable que tu connais ta position Et que tu connais tes droits Refuse toute identité que le diable veut te donner Et parle-lui ordonne oh, lui de dégager Bien aimé On prend comme ça des enfants d'Israël Parmi les meilleurs Et puis on leur donne des faux noms mais la parole de Dieu dit au verset 8 que Daniel a résolu de ne pas se souiller. Alléluia. Dieu aimé, Il a résolu. Est-ce que ce soir là, tu peux dire, Seigneur, j'ai résolu de ne pas me souiller avec quoi que ce soit parce que je t'appartiens, parce que c'est toi qui me donnes mon identité. Tu as dit que je suis sauvé, je suis sauvé. Tu as dit que je suis béni, je suis béni. Tu as des promesses pour ma vie, elles vont s'accomplir. Je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens à aucune principauté. Je n'appartiens à aucun génie de mon village. Je n'appartiens même pas aux, aux, aux, aux démon de, de ma tribu. Non, je suis juste né là-bas. Mais je ne l'appartiens pas. J'appartiens à l'éternel des armées. J'appartiens au roi de gloire. J'appartiens à celui qui est élevé au-dessus de tout nom. J'appartiens oh, au lion de la tribu de Juda. J'appartiens à El Shaddai. J'appartiens à Elohim. J'appartiens au Dieu sacré des Hébreux. J'appartiens à ce Dieu-là et je suis béni au nom de Jésus. Dieu a dit que je lui appartiens, que je suis dans le creux de sa main. Alléluia! J'appartiens à l'éternel. Il me cache, il est mon rocher, il me cache dans son rocher et aucune attaque de l'ennemi ne peut m'atteindre parce que Dieu, mon Dieu, il veille sur moi. Alléluia! Et l'inspiration que Dieu me donnait va jusque dans le livre de Daniel chapitre 2 ça va jusque dans le livre de Daniel voilà. où il a mis les, il a mis les Daniel et ses, et ses frères dans la fournaise bien aimés, ils vont vouloir faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas t'atteindre parce que la parole de Dieu dit que même dans cette fournaise Dieu était avec eux dans cette fournaise, Dieu était avec eux Alléluia Dieu était avec au milieu de la fournaise. Il, a, il avait déjà dit, « Si tu passes par le feu, je suis avec toi. Quel que soit ce qui va t'arriver, je suis avec toi, bien-aimé. Maintiens ton identité en l'éternel. Maintiens ta position en l'éternel. Parce que quelle que soit la situation, notre Dieu est avec nous. Alléluia Que le, le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom du Seigneur soit élevé sur nos vies. Alléluia Merci Seigneur, parce que tu es notre Dieu. La parole de Dieu dit que malgré tout ce qui se passait, Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Bien aimé, c'est comme ça. Je proclame sur ta vie ce soir que, quelle que soit la situation où on t'a mis, quels que soient les gens qui veulent te dominer, qui veulent te faire mal, la parole de Dieu dit Tu les surpasses. Bien aimé, dis ce soir Je les surpasse. Je les domine. Parce que Dieu t'a créé pour dominer. La parole de Dieu, qu'il que, que, que, y avait en lui un esprit supérieur. Bien aimé, dit il y a en moi un esprit supérieur. Le Saint-Esprit en moi est un esprit supérieur. Il y a en moi un esprit supérieur. Et parce qu'il était au-dessus de la parole de Dieu, qu'ils ont cherché encore des occasions de l'accuser. Bien aimé, qui, qui en est en train de accusé en ce moment Que cette personne a fléchissé les genoux à la voix de l'Éternel. Parce que notre Dieu, quand il se lève, tout se disperse. Et quand ils parlent, tout fait silence. Bien-aimés, tous ceux qui sont présents devant toi, ou que tu ne vois même pas, qui cherchent à t'accuser parce que tu brilles, que ces personnes-là soient confondues. Que ces personnes soient confondues. Au nom puissant de Jésus. Que ces personnes soient confondues. Et bien aimé, ils ont cherché encore une autre opportunité de leur faire mal. Et ils sont allés encore les accuser. Et la parole de Dieu dit qu'on les a jetés dans la fosse au lion. Hé hey, hé! Hey c'est là qu'ils vont manger leur totem. On les a jetés dans la fosse au lion, bien-aimés. Quand le roi est parti voir le matin ce qui se passait, Dieu lui a montré qu'il a ses lions, mais à quelqu'un qu'on appelle le lion de la tribu de Judas. Il était avec eux dans la fournaise. Il a envoyé ses anges-là. Ils ont fermé la gueule des lions. Alléluia. bien aimé, ce soir, je proclame sur ta vie que ceux qui en veulent à ta vie, en cette fin d'année-là, que ceux qui ne veulent pas que tu rentres dans tes promesses, ceux qui ne veulent pas que tu, que tu possèdes la destinée que Dieu a façonnée pour toi, ceux qui ne veulent pas, Dieu ferme leur bouche ce soir. Et il détruit leurs forces. Parce que lui, il s'appelle le lion de la tribu de Judas. C'est l'éternel des armées. Alléluia, merci, non, si c'est le lion supérieur, gloire à notre Dieu. Bien aimé, est-ce si que tu sais qui tu pries? Est-ce si que tu sais à qui tu appartiens? Si tu le sais, Adore-le de tout ton cœur ce soir N'hésite même pas à continuer de l'adorer Alléluia Gloire à ton nom Jésus Dis-lui Seigneur Je t'adore ce soir Seigneur ce soir mon âme veut t'adorer Ce soir mon âme veut te célébrer Alléluia Nous t'adorons Alléluia Nous t'adorons Amen nous t'adorons, Alléluia, nous t'adorons, Amen, nous t'élevons, Alléluia, nous t'élevons, Amen, nous t'élevons, Alléluia, nous t'élevons, Amen, nous t'adorons ce soir, Alléluia, nous t'adorons, Amen, nous t'adorons Yahweh, Alléluia. Nous t'adorons, Amen. Seigneur, la gloire, ta gloire ne peut être égalée. C'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour dire Seigneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la magnificence. Tu es notre Papa Yahweh et nous t'appartenons. Pour les siècles des siècles, pour l'éternité, nous t'appartenons. Seigneur, c'est toi qui façonnes notre destinée. C'est toi qui opère des miracles dans nos vies. Personne, Seigneur, ne peut nous atteindre tant que nous savons notre position en toi, tant que nous connaissons nos droits en toi. Seigneur mon Dieu, nous repoussons tous ceux qui ne sont pas de toi. Nous repoussons, Seigneur mon Dieu, et nous piétinons ce soir, nous écrasons tous ceux qui veulent nous assujettir parce que nous appartenons à un grand Dieu, parce que nous appartenons au lion de la tribu de Judas. Seigneur, tous ceux qui ouvrent la gueule contre nous, tous les démons, tous les esprits malins, tant visibles qu'invisibles. Merci parce que notre roi Jésus-Christ, le lion de la tribu de Judas, ferme la gueule et les anéantit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, je vais t'adorer ce soir, Père. Merci éternel. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité À toi la gloire au ressuscité À toi la victoire pour l'éternité Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vécu. À toi la gloire, ô oh ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton sauveur, ton maître, Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô oh, Ressuscité, à toi la victoire Pour l'éternité Craindrai-je encore Il vit à jamais Celui que j'adore Le prince de paix il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité Il y a pouvoir, pouvoir, pouvoir, pouvoir Il y a pouvoir, pouvoir dans ton sang Jésus Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir Pouvoir dans ton sang, oh Jésus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 Nous savons qu'il y a un pouvoir dans ton sang. C'est pourquoi ce soir, Père, nous nous recouvrons de ton sang. Et nous utilisons ton sang comme bouclier. Seigneur, nous utilisons ton sang ce soir sur nos vies. Nous, Seigneur, mon Dieu, nous nous aspergeons de ton sang ce soir. Pour, Seigneur, détruire tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Seigneur, pour nous rendre invisibles à l'ennemi. Alléluia. Pour nous rendre invisibles à l'ennemi, Seigneur, ce soir. Nous reconnaissons le pouvoir qu'il y a dans ton sang. Nous reconnaissons le pouvoir qu'il y a dans ton sang. Ce sang nous asperge, ce soir, nous et nos enfants, nous et nos maisons. Nos vies sont aspergées, nos projets sont aspergés, parce que tu es Dieu. Parce qu'il y a pouvoir dans ton sang. Et personne, Seigneur mon Dieu, ne peut s'opposer à ce pouvoir. Seigneur mon Dieu, personne ne peut s'opposer pou se, se, se, au pouvoir de ton sang pour nos vies. Nous reconnaissons ce soir, Seigneur, que c'est là notre victoire. Nous reconnaissons, Seigneur, ce soir, que c'est là notre sang, notre victoire. C'est là, Seigneur, mon Dieu, notre puissance. C'est là le pouvoir que tu nous as donné. Et c'est ça notre secret, le sang de Christ. Alléluia. Gloire à toi, éternel. Louange à ton nom, Père. Merci, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs ton nom est Jésus Jésus Jésus Jésus Oh Tu es le roi Tu es le roi des rois Tu es le seigneur des seigneurs Ton nom c'est Jésus Jésus Jésus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 Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est pourquoi ce soir, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, papa. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'élever, Yahweh. Je veux t'exprimer ce soir. Mon désir Celui de t'adorer Yahweh oui. Je veux t'exprimer Mon désir Celui de t'adorer Papa Je veux t'exprimer Ce soir Mon désir Celui de t'élever Yahweh oui. Car tu es mon étendard, tu es. Tu es mon bouclier, tu es. Tu es mon rocher, oh ya. ya. Tu es ma victoire, oh, oh Jésus. Tu es mon rempart, oh éternel. Tu es mon bouclier, éternel. Tu es mon étendard, oh Jésus. Tu es mon roi, oh Yahweh. Tu es le lion de Juda, oh Jésus. Tu es mon Yahya, yeah, oh Seigneur. Tu es mon Pouvoir, Yahweh. Tu es mon avocat, Jésus. Tu es mon rédempteur, oh Yahweh. Je veux t'exprimer ce soir. Mon désir, celui de t'adorer, Papa. Oh, Jésus. Je, je veux t'exprimer ce soir. Mon désir, Seigneur, celui de t'adorer, Yahweh. Car tu es. Tu es tout pour moi, oh, tu es. Tu es l'éternel Dieu, tu es. Tu es mon rocher, oh tu es, tu es mon pouvoir, oh, oh tu es, tu es ma justice, oh tu es, oh tu es mon rempart, oh tu es, tu es mon bouclier, oh yaya, yeah, yeah. tu es mon papa, oh, oh Seigneur. Oh, tu es l'éternel Dieu, tu es. Ton nom est Elohim, oh, tu es. Tu réponds par le feu, oh, tu es. Tu es Elohim, oh, tu es. Ton nom est l'Ishama, oh, tu es. Tu es celui qui répond toujours. Tu es celui qui me défend toujours. Oh, je veux t'exprimer ce soir mon désir. Celui de t'élever, Yahweh. Oh, Seigneur, je t'aime. Oh, je veux t'exprimer, Yahweh. Mon désir, oh, celui de t'adorer, Seigneur. Car tu es mon consolateur Tu es Oh, tu es ma paix oh, oh, tu es Tu es le prince de paix Oh, Yahweh Façonneur de destinée Tu es Opérateur de miracles Oh, tu es Oh, je veux T'exprimer ce soir Mon désir Celui de T'adorer, Yahweh Merci Seigneur Tu es celui en qui je me confie Tu es celui qui est ma forteresse C'est pourquoi Seigneur ce soir J'ai envie de te dire Seigneur Que j'ai besoin de toi Arrose-moi ce soir Arrose-moi Seigneur Arrose-moi Père Mon âme soupire après toi Parce que tu es celui-là Qui est tout pour moi Seigneur je regarde à gauche à droite Devant derrière je n'ai personne Je n'ai que toi mon âme soupire après toi. Et je sais, Seigneur, quand je me confie en toi, je sais que tu es Élie Tu es le Dieu qui répond toujours. Tu es le Dieu qui agit en ma faveur. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô oh, divines ondes, venez arroser nous, descend aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante Une nouvelle fraîcheur Fraîche, rosée Descendez sur nous tous En divine santé Venez arroser nous ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé Que le cœur le plus avide Soit pleinement arrosé Fraîche, rosée Descendez sur nous tous Oh, divines ondées, venez arroser nous. Seigneur, arrose tes enfants ce soir. Là où il y a un besoin dans leur cœur et dans leur vie, Seigneur, que tes divines ondées coulent. Que tes divines ondées arrosent tes enfants ce soir. Je t'implore, Père. Je t'implore pour la vie des adorateurs et des adoratrices. Là où il y a le dessèchement, Père, je prie que des fraîches rosées descendent sur tes enfants. Je prie éternel, mon Dieu, que l'âme languissante connaisse une nouvelle fraîcheur. Je prie ce soir, Seigneur, que ta pluie tombe à flot sur tes enfants. Rose, oh, Jésus, fais un miracle dans la vie de tes enfants. Oh, Jésus, que tes déserts fleurissent, que les déserts de tous tes enfants fleurissent, que tous les lieux secs reverdissent et que tes enfants portent des fruits nouveaux. Ô oh Père, répands tes enfants une vie, une abondance qui ne tarise jamais. Père, tes enfants soupirent après toi. Je te dis merci parce que je crois que c'est fait. Je crois que si tu as mis dans mon cœur, c'est que c'est fait, Père. Oh Jésus, tu es l'opérateur de miracles. Tu es l'opérateur de miracles. Viens, ô oh Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui. Bien-aimé, dis-le à ton papa. Viens, au Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui. Tu es l'opérateur de miracle, Yahweh. Tu es l'opérateur de miracle. Viens, au Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui. Viens au Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui. Bien aimé, dis-le encore, à l'Éternel. Tu es l'opérateur de miracles. Tu es l'opérateur de miracles. Viens au Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui. Viens au Père, mon miracle, mon miracle aujourd'hui. Tu es le façonneur de destinée. Tu es le façonneur de destinée. Viens et façonne ma destinée, ma destinée aujourd'hui. Viens et façonne ma destinée, ma destinée aujourd'hui. Jésus, tu es le façonneur de destinée, Yahweh.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 Ton nom, c'est Jésus. Alléluia, bien-aimé. Ce soir, je veux te laisser euh, avec encore une fois ce cantique. Je ne sais pas pourquoi Dieu me le met chaque fois depuis euh, la semaine dernière dans la tête. C'est parce que Dieu est en train de te donner un message. Si Dieu te dit que c'est lui le façonneur des destinées, si Dieu te dit que c'est lui l'opérateur de miracles, c'est pour te dire calme-toi, garde le silence. Je suis en train de travailler. Je suis en train d'agir. Et arrête de promener des regards inquiets. Parce que notre Dieu, il ne doit à personne. Il ne doit à personne. Il n'y a personne qui peut venir dire, « Lui, là, il me doit. » Et puis vous dites que c'est votre papa. Donc remboursez le crédit jamais de la vie. Alléluia. Dieu, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissé comme ça livrés à quelqu'un. Notre Dieu, quelles que soient nos iniquités, le sang de Christ a coulé pour nous. Et sa parole dans Esaïe 50, verset 2 dit Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Bien-aimé. La parole de Dieu au verset, de Esaïe 50, verset 2 dit Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit les, les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. » Alléluia. Bien-aimé, Dieu te parle. Aujourd'hui, dans ton cœur, est-ce que tu es découragé Est-ce que tu es découragé Est-ce que tu es devenu las Parce que euh, tu ne vois pas trop certaines choses. Et puis tu as commencé à devenir négligent avec l'adoration. Tu es devenu négligent avec l'adoration et la prière tu n'en plus les rendez-vous de l'éternel, bien-aimé. Est-ce que tu adores Dieu uniquement parce qu'il fait des miracles C'est lui qui façonne ta destinée, c'est lui qui décide. Est-ce que tu es découragé quand l'heure de la prière même arrive, tu traînes les pieds, tu fais autre chose La parole de Dieu dit, je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne J'ai appelé, personne pourquoi personne n'a répondu Il te demande ce soir, est-ce que sa mère est trop courte pour acheter je ne sais pas pourquoi je suis en train de te dire ça ce soir. Dieu dit qu'il a assez de force pour te délivrer. Je te laisse avec cela ce soir. Je te laisse méditer en ton cœur. Je te laisse méditer dans ton cœur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que ce qu'il a promis pour, pour toi, s'accomplisse. Et qu'il ferme la bouche, la gueule de tous les lions, et de tous tes détracteurs, et de toutes les personnes qui en veulent à ta vie, au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.